Bonjour, je m'appelle Guillaume Ruiz et le projet que je vous propose aujourd'hui est une plateforme éducationnelle de formation en vidéo. Ces formations sont réalisées en partenariat avec des personnalités francophones, populaires et reconnues dans leur domaine de compétences. Cette idée m'est venue grâce à deux rencontres qui ont marqué mon année 2016. La première, ça a été avec Carlos Tavares, président du directoire de Peugeot Citroën, et la seconde avec Richard Branson, fondateur de Virgin. Je, je ne suis pas directeur d'une entreprise du CAC 40, je ne suis pas millionnaire et pourtant ils m'ont accordé de leur temps afin de partager leur, leur expérience professionnelle. De ces entrevues, j'en ai tiré deux choses qui peuvent paraître être des évidences pour, pour la plupart d'entre vous. La première est qu'une personne influente n'en est pas moins disponible et, euh, et volontaire pour partager sa passion et la seconde que nous apprenons plus vite grâce à nos modèles tout en en tirant une source de motivation supplémentaire. Avec l'Académie Online, je souhaite vous donner la possibilité de vous former au savoir-faire qui vous passionne grâce à votre modèle. J'espère que ce projet vous plaît autant qu'à moi et je vous dis à bientôt.